Vous savez, on vous l'a déjà dit, on a voyagé pendant six ans avec un vieux camping-car de 5 mètres 40 avec une capucine que nous avons changé l'année dernière pour aller sur un véhicule beaucoup plus grand. C'était un 7 mètres 50 avec lequel nous avons parcouru l'Europe et le Maroc. En 2019, on a choisi de changer de véhicule. On reste sur un format de 7 mètres 50 mais avec des aménagements totalement différents. Mais nous y reviendrons plus tard où on vous fera une présentation complète de ce véhicule. Ce qui nous tenait à cœur, par contre, c'était de vous faire un bilan de cette année passée avec ce 396 avec lequel on a parcouru plus de 35 000 km. On vous parle de tout ça maintenant. En matière de camping-car, tout est affaire de compromis et la capucine qui nous a beaucoup séduit pendant toutes ces années euh, on avait vraiment envie de changer et de passer sur un profilé. Donc euh, le véhicule qui nous est apparu évident c'était ce Challenger 396 avec deux lits pavillons superposés à l'arrière, ce qui permet d'avoir à la fois un espace confortable pour dormir pour chacun des enfants et à la fois un espace de respiration pendant la journée puisque les deux lits remontent sur le plafond. Nous l'avons pris sur Porter Ford, alors pourquoi sur porter ford et bien pendant des années notre challenger 280 euh, était un porteur ford c'était le vieux 2 litres 5 diesel sans turbo il nous a amené partout aux quatre coins de l'europe euh, et même au maroc on a euh, voyagé avec sans aucune histoire sans aucun problème et franchement on a apprécié du coup on est toujours resté un petit peu attaché à la marque et quand on a fait le choix euh, de la motorisation on a de suite opté euh, pour euh, ce moteur 160 chevaux euh, diesel de chez Ford. Par ailleurs sachez que notre vieux 280 a repris du service puisqu'il est reparti avec une autre famille euh, qui euh, aujourd'hui voyage avec et qui s'en sort très bien qui continue à le faire rouler. Alors me direz vous mais pourquoi changer de camping-car Eh bien on va euh, faire le point sur ce que l'on a aimé sur ce camping-car et puis sur ce qu'on a moins aimé puis après on vous dira pourquoi on a décidé de changer de camping-car. Et eh bien parlons de ce que l'on a aimé dans ce camping-car, ce qu'on a aimé d'abord c'est le volume, on a un volume qui est conséquent, on a un lit pavillon pour les parents ici et deux lits pavillons à l'arrière, ce qui nous libère un espace considérable et ce qui fait qu'on peut vivre assez aisément à quatre dans ce véhicule. On a également apprécié le frigo 160 litres, séparé en deux compartiments, un compartiment glace et un compartiment frais. Franchement, ça, c'est très confortable. On a apprécié également la capacité en eau qui nous permet de tenir trois à cinq jours en autonomie, à quatre avec les toilettes, la douche ce qu'il faut il suffit de pas trop tirer dessus mais la capacité en eau est suffisante. on a également apprécié les différents types d'éclairage qui permettent de moduler la lumière en fonction de si on en veut un peu plus un peu moins on a des ambiances différentes ça aussi c'est assez confortable ça permet aussi pour les enfants le soir de pouvoir les calmer et de pouvoir créer des instants de détente ça on a beaucoup apprécié. Parlons confort de conduite. Ce qu'on a apprécié sur ce véhicule, c'est la puissance de ce moteur 170 chevaux qui vraiment ne rechigne devant rien. La boîte est une boîte 6 vitesses, ce qui nous permet d'être confortable sur tout type de route et particulièrement sur l'autoroute. Vous l'aurez bien compris. On va parler des choses maintenant que l'on a moins aimé sur ce véhicule parce qu'il y en a aussi quand même quelques unes. C'est pas des choses très très graves, mais euh, il faut en parler. À savoir que le procédé Adiblue, qui de toute façon sera répandu sur tous les véhicules. Dans les années qui arrivent, parce que c'est la nouvelle norme. Mais ce procédé aujourd'hui a l'avantage de permettre aux moteurs diesel de moins polluer. Le problème, c'est que la DiBlue, on n'en trouve pas toujours partout. C'est assez compliqué. Nous, dans le sud de la France, par exemple, ça devient assez compliqué. Et puis surtout, on nous a promis de la DiBlue à 50 centimes le litre. Or, ça varie. Euh, entre la pompe à essence et puis euh, les magasins qui le distribuent, qui le vendent entre 1,50€, 2€, voire 2,50€ le litre quand il est en bidon. Et ça, j'avoue que ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu agacé. Dans les choses qu'on a un peu moins appréciées également, c'est la longueur du véhicule. C'est un 7,50 m et 7,50 m pour nous qui sortions d'un véhicule de 5,40 m, ça reste toujours assez compliqué à manipuler. Même si aujourd'hui on repart sur un 7,50 m, euh, c'est juste que notre programme euh, euh, aujourd'hui nécessite ce type de véhicule, mais ça reste des véhicules relativement encombrants. Et puis il y a une autre chose qui est un petit peu dérangeante, mais c'est juste en termes de confort. Encore une fois, c'est toutes des histoires de compromis. C'est les sièges pivotants qui, s'ils pivotent, sont pas toujours, toujours faciles à manipuler. Alors me direz-vous, pourquoi changer de véhicule Eh bien tout simplement parce que ce 396 était parfaitement adapté au programme que nous avions défini pour cette première année où nous avons fait un tour d'Europe et puis euh, également la traversée euh, du Maroc du nord au sud. Par contre nous avons prévu pour 2019 de partir dans le Grand Nord et d'aller jusqu'au Cap Nord, c'est-à-dire tout au nord de la Norvège. Pour ça il nous fallait un véhicule qui soit mieux adapté, qui soit mieux équipé. On repart donc euh, sur un modèle différent avec un porteur Fiat cette fois c'est un 150 chevaux, c'est le 367GA qui est derrière nous, c'est toujours un Challenger. Simplement, celui-ci est équipé spécialement pour les grands froids. J'espère que vous allez suivre tout ceci avec nous sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram.